Le projet PIO, Prévention, Information, Addiction, Université est une initiative des composantes de la Faculté de Santé dédiée aux étudiants pour prévenir et informer sur les addictions. Le groupe PIO est parti d'une demande du doyen de l'UFR de médecine qui s'est étendue à toutes les composantes santé de l'université. L'UFR d'odontologie, l'UFR de pharmacie, nous avons même le projet de nous étendre aux instituts de soins infirmiers et aux écoles de maïeutique. On part de deux idées très simples. Les étudiants ont un problème majeur avec les conduites addictives, addiction aux produits, addiction aux comportements. Et pour en discuter, des associations solidaires se mettent au service des étudiants. Je me suis engagé dans le groupe PIO euh, dans la continuité de mon engagement personnel associatif euh, qui traitait des addictions euh, et qui traitait surtout de la réduction des risques vis-à-vis -vis des substances addictives. J'ai eu vent justement de euh, la création de ce groupe de travail, le PIO, et euh, bah, je me suis dit que euh, je pouvais y apporter quelque chose. L'autre action que nous voulons mener avec le groupe PIO est une action d'évaluation. Avec mes collègues et amis Pierre Geffroy et Guillaume Eragne, nous conduisons une enquête. Nous allons de manière objective mesurer la fréquence, la gravité des consommations addictives et les circonstances dans lesquelles on consomme. Une fois qu'on aura traité les résultats de l'enquête, euh, on va faire plusieurs choses. Rédiger un compte-rendu sur les résultats de cette enquête et aussi faire des capsules vidéo à destination des étudiants pour aussi leur communiquer les résultats de cette enquête. Mais aussi d'autres vidéos sur le même format avec des actions de prévention, des choses qui peuvent être un peu plus concrètes avec les enjeux, les risques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, le dry January, par exemple. Ce que nous voulons, c'est tous ensemble enseignants Étudiants, administration, services de communication, faire passer le même message. On a une plus belle vie d'étudiant, plus heureuse. Arrêter une addiction, c'est pas perdre du plaisir, c'est en gagner. C'est gagner de l'estime de soi, de la capacité de concentration et du bien-être.